Bonjour Laurence Nobécourt. Bonjour Daniel. Ravi de vous retrouver pour cet entretien euh, qui aurait dû se passer euh, en présentiel, comme on dit aujourd'hui à, à Lyon, le 1er février. Et voilà, qui se passe euh, en vidéo. Mais je suis ravie de vous revoir. Alors, on va parler de deux textes, de livres qui sont parus euh, dans deux maisons d'édition différentes et qui apparemment n'ont pas de rapport entre eux. Mais en fait, si, on verra que je trouve qu'il y a des liens très forts. Le premier s'appelle Nuit et lumière. Il est paru chez Albin Michel. En fait, c'est une une biographie que vous avez accompagnée en écriture chez euh, Lomo Sellinger, euh, Sellinger, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui est un grand sculpteur vivant en France, il a 92 ans aujourd'hui, et c'est voilà, un parcours de cet homme. Et dans un premier temps, vous avez refusé, vous alliez refuser d'écrire cette biographie. Je, je laisse vous laisse peut-être nous expliquer pourquoi, d'une part, refuser, et ensuite dire oui avec enthousiasme. C'était une proposition des éditions Alba Michel euh, d'écrire le livre qui racontait l'histoire de Schlomo, euh, qui lui n'écrit pas du tout, euh, qui est sculpteur, et qui euh, a traversé euh, les temps de la mort, qui a été déporté, qui a fait euh, tout un parcours extraordinaire. Et en fait, j'avais euh, l'intention de dire non parce que j'ai euh, beaucoup euh, écrit pour d'autres, euh, que j'avais vraiment envie de retourner à mes affaires, c'est-à-dire euh, à ce gros euh, roman sur lequel je travaille depuis des années. Et voilà, j'avais vraiment envie de, de m'y remettre. Et donc, euh, j'ai regardé les, les quelques documents qu'il m'avait transmis pour euh, que je vois un petit peu de quoi il s'agissait. Et en fait, très vite, j'ai dit... Absolument oui, parce que euh, pour moi, Shlomo Selinger, c'est un porteur d'espérance. C'est un homme qui euh, donc, euh, est déporté il a 13, 14 ans. Il vit donc, euh, toute son adolescence, si je puis dire, euh, dans les camps. Euh, il est euh, tenu pour mort euh, et c'est un officier russe euh, militaire qui le récupère sur un charnier et en fait… Euh, qui le sauve, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est resté amnésique après, pendant sept ans, donc après il est parti en Israël, il a eu toute une aventure, il a fait la guerre là-bas, enfin, bon, voilà. et puis il devient, donc, il est amnésique, il sait qu'il a vécu les camps, et pourtant il ne se souvient de rien, et en fait c'est en rencontrant l'amour, et en rencontrant l'art, qu'il va euh, commencer à se souvenir. Et ce qui pour moi était euh, tellement extraordinaire, c'était que cet homme puisse dire euh, « j'ai foi en l'homme, encore ». C'est-à-dire qu'à l'endroit où cela ne se pouvait, il y a quand même eu de l'humanité. Et, voilà. Et en conséquence de ça, il ose, si je puis dire, ce scandale d'une certaine manière, de continuer à croire en la vie, d'aimer, de fonder une famille. Euh, il est toujours avec sa femme euh, qu'il a rencontré jadis. Euh, ils ont eu euh, des enfants, des petits-enfants, et il a sculpté euh, toute sa vie. Et donc, c'est… Voilà, c'est… Pour moi, c'est… J'aime tellement ça, voilà, que… Euh, je, je me suis dit non, je, je, je ne peux que dire oui, il faut servir ça, il faut faire entendre la parole de de cet homme, son histoire. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai dit oui. oui. Il faut rajouter que c'est un homme qui a une œuvre importante et très belle, très oui. forte. Euh, notamment, il a réalisé euh, à la suite d'un concours international, il a été euh, primé pour le, le, le mémorial de la Shoah à Drancy, notamment, mais au Luxembourg oui. et à Jérusalem, etc. Et peut-être préciser que c'est aussi un homme qui travaille la pierre la plus dure qui travaille le granit. Oui. Il y a une espèce oui. d'affrontement à une matière euh, apparemment indocile, c'est-à-dire que c'est s'attaquer au plus dur pour en faire jaillir la, les formes et la beauté. Ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi toute une correspondance dans, comment dire, dans son dans son parcours aussi, parce que lorsqu'il était à Flossenburg, c'était une ancienne carrière de granit, donc il y, y a aussi une résonance et, voilà, avec euh, toute l'histoire euh, euh, tragique qui va avec. Euh, mais effectivement, lui, il, il, euh, il s'affronte à cette pierre, je ne sais pas comment dire, parce que… Euh, com comme si, euh, il sent à quel point, en, en s'affrontant au plus dur, à la fois il fait naître des formes de, de, de cet endroit-là, et en même temps, ça le confronte à la fragilité de l'humain, de, de l'homme. Et, et donc, effectivement, il a souvent travaillé dans des conditions assez dures, mais parce que c'est quelqu'un euh, qui est d'une verticalité euh, redoutable et qui, en même temps, c'est ça que j'aime tant euh, chez lui, c'est qu'il est plein de la haute tendresse, si je puis dire. Quoi. Il a vraiment un rapport, euh, c'est le contraire d'un homme dur, justement, lui. <rire> voilà, Il se tient, en, il est d'une droiture, et en même temps, il est d'une tendresse. Il est toujours extrêmement attentif à l'autre, euh, demandant toujours comment ça va. Enfin, comment ça va, faisant. Oui, vraiment, il est, il est, il est, il est, il est étonnant. Vous dites de lui qu'il a, dans le titre, évidemment, qu'il a trouvé la lumière après la nuit. Est-ce que vous dites de cette nuit, ça m'a beaucoup intéressé aussi, c'est que au début, quand vous avez eu peur d'écrire cette histoire euh, à partir de une chose que vous n'avez pas vécue l'enfer Le, de, des camps, finalement vous avez, vous avez reconnu dans sa nuit ce que vous appelez une nuit universelle. C'est qu'en en fait il y a, même si on ne l'a pas vécu, quelque chose d'enfoui, de, de profond, euh, qui, qui concerne tous les hommes, cette mmh. nuit. Oui, je crois que euh, ce qui, la Mais effectivement, euh, euh, comment écrire les camps quand on ne l'a pas vécu, c'était euh, euh, voilà, un pari assez euh, osé. Et pour moi, il était essentiel, parce qu'il m'a laissé vraiment carte blanche, il était essentiel qu'il puisse se reconnaître, en fait, dans, dans, dans ce que je pouvais euh, euh, écrire. Et ça a été le cas, donc ça a été vraiment merveilleux. Euh, mais je, je, je crois qu'il n'y a, en effet, d'une certaine manière pas de grande nuit et de petite nuit, il y a euh, cette interrogation et cette question de qu'est-ce que c'est qu'être euh, un être humain. Et euh, effectivement, c'est, euh, à un moment donné, euh, si on rencontre la haine, si on rencontre euh, la différence, le meurtre, euh, etc. Euh, c'est pouvoir euh, ne pas mettre en acte euh, cette haine, ne pas mettre en acte le meurtre. Et tout cela, d'une certaine manière, que ce soit dans la vie ordinaire ou euh, dans ces conditions euh, impossibles, qui étaient celles des camps, c'est comment on tient sa ligne quoi. Et euh, je, je pense que c'est en ce sens qu'il enseigne profondément en Shlomo -Sylinger. Et pour moi, c'était aussi euh, en lien avec l'espèce le, de foi dans, en la vie que j'ai, euh, en l'humain, euh, où je me disais, ben bah oui, mais peut-être que tu es un peu naïve, ou que, euh, voilà, peut-être que finalement, tu pas... tu as, as encore foi parce que tu... tu « Toi, tu n'as pas connu peut-être la vraie souffrance, etc. Qu'est-ce que c'est la vraie souffrance ?» Et en fait, lui, il a tellement cette foi-là que euh, c'est comme s'il m'autorisait il à être du pays dont je suis, quoi, qui est comme si c'était le, le même que le sien et que euh, c'était un choix, euh, d'une certaine manière, un, un désir, un élan, que de continuer quand même à, à, à croire en l'espérance, à porter cette espérance comme il le fait et comme je, je désire ardemment le faire. Je, je vais dire, c'est une évidence, mais votre texte, enfin votre texte à tous les deux, évidemment, nourri de beaucoup de beauté, de, po de poésie, et vous avez cette formule, à un moment donné, euh, « ne pas faire de nos blessures une matière à une ténèbre mmh. » revient oui. de cette idée de nuit et de lumière, voilà. Donc, euh, oui, c'est vraiment ça, y compris dans les, finalement dans les toutes petites choses du, du quotidien, c'est-à-dire euh, est censé se heurter. Et euh, voilà, comment finalement quand même continuer de, euh, eh ben, oui, de choisir la lumière, en effet. Et puis euh, le mot « blessure », je m'arrêterai sur ce terme-là pour faire le lien oui. avec le, le deuxième texte. Donc c'est un texte très différent en apparence, ça s'appelle Post les brasses luxe. On retrouve exactement les termes de lumière et de nuit que dans le premier. C'est publié chez, aux éditions du CERF. C'est une commande d'écriture. Et vous avez choisi, ou peut-être qu'on vous a demandé euh, d'écrire sur la luxure. Alors, euh, peu, peu de liens apparemment avec le livre précédent, mais quand même, les blessures. Ouais. Oui. Euh, non, en fait, c'était effectivement, on a, euh, ce projet existait et on m'a demandé si je souhaitais y participer. Euh, j'avais publié un livre chez eux et j'ai dit que je n'y participerais que si je faisais la luxure. Donc c'était très clair pour moi. Euh, voilà, parce que, euh, il m'intéressait vraiment d'écrire et de travailler, de réfléchir sur le corps euh, qui, et la sexualité, en fait, qui sont euh, des sujets qui m'ont, comment dire, toujours euh, interpellé et travaillé. Et donc, euh, euh, voilà, c'est comme ça que, que je suis partie dans ce projet. Alors on sait que pour vous les mots sont importants, ils sont la matière de toute façon de, à la fois de la vie et de l'écriture, et c'est un travail sur le, sur le langage, sur les mots, énormément. Vous recherchez dans l'étymologie le sens profond des termes. vous recherchez Eros euh, au lieu de fornication, enfin, il y a tout un travail euh, étymologique aussi qui, qui fait que c est, c est, oui c'est une recherche des vrais mots et du vrai sens derrière les vrais mots. C'est surtout arriver à faire tout ce lien qui existe entre le corps et le langage qui pour moi, euh, voilà, toute une, <rire> une histoire d'amour, si je puis dire. Et euh, il m'importait euh, d'arriver à nommer qu'est-ce qui se passe quand euh, le corps n'est plus euh, sujet euh, mais devient euh, objet. Comment la sexualité peut être euh, un outil de destruction, justement, quand... Euh, euh, la chair et l'esprit ne sont plus en lien. Arriver à saisir euh, par le langage euh, cette nuit-là, euh, d'une certaine manière, euh, dans l'idée que... Euh, enfin, euh, voilà, Moi j'ai à cœur de défendre quelque chose qui serait de l'ordre d'une nuptialité, qui est vraiment une noce euh, à la fois de l'homme et de la femme, et en même temps euh, du masculin, du féminin, du corps, de la chair, de l'esprit, euh, voilà, du, du sexe, du cœur, enfin, euh, euh, vraiment cette idée de, de la noce et comment, en fait, euh, on passe euh, parce que je crois que pour moi le corps il m'a beaucoup enseigné d'une certaine manière, euh, aussi bien par euh, la maladie que dans des, des périodes de ma jeunesse euh, où, où j'ai vraiment été me confronter justement avec le corps dans une sexualité qui était parfois extrêmement destructrice et, et voilà et comment ce chemin là. Euh, parce que son éteindre d'une certaine manière, peut conduire euh, à quelque chose euh, d'infiniment heureux, quand euh, on, on, on peut porter et emmener la sexualité vers… Euh, bah, enfin, bref, quand l'amour est là, quoi. Voilà. <rire> euh, voilà, le, le premier livre se terminait par un poème que vous avez dédié à l'homme Sellinger, et celui-ci se termine aussi en poésie. Je voudrais citer euh, un passage, si vous le permettez. « Nous serons par l'amour… » que dans les, dans les origamis de la chair se tient le visage plié de Dieu. Oui, c'est une... vraiment une conviction pour moi, euh, enfin plus que ça d'ailleurs, c'est une expérience, que euh, lorsqu'à un moment donné, euh, euh, deux sujets font l'amour, comment dire, c'est comme si le troisième s'y invitait, qu'une euh, dimension, le tout est plus que la somme des parties, et qu'une autre dimension euh, arrive, et à ce moment-là... Euh, euh, la sexualité qui a une dimension psychanalytique très forte, et, et c'était aussi un aspect euh, que je voulais euh, traverser dans le, dans le livre, euh, la sexualité est, a vraiment une dimension euh, spirituelle euh, qui est euh, très haute, très noble, et qui est le contraire de euh, euh, la consommation euh, et l'objetisation telle que euh, euh, je trouve elle, euh, elle est un petit peu répandu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé de tout le problème qu'a eu la religion avec la sexualité, qui était quand même un fameux problème, et on est passé dans, dans, dans un autre problème qui ne résout rien, qui est euh, euh, la pornographie, quoi. Euh, et tout le monde, enfin les deux, ils marchent ensemble, ce sont deux dogmes d'une certaine manière, et ce qui euh, m'intéresse, moi, c'est la troisième voie, voilà, comme d'habitude. Merci pour toutes ces lumières, Laurence Lebecourt. Merci infiniment. Merci Et beaucoup. À bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir.